Donc, Je voudrais juste vous demander de me dire les trois premiers mots auxquels vous pensez quand vous pensez à négociation. Bah, réflexion peut-être, argument et euh, compromis. Dialogue, communication, respect. Oh, rencontre, rencontre. Euh, échange et donc euh, solution quelque part. On voudrait savoir euh, ce que ça vous évoque quand on parle de négociation. Quand il y a un problème qui est évoqué, ben, il y a plusieurs personnes qui sont avec des avis différents et négocier pour se trouver une, une meilleure solution ensemble. Quoi. Bah, la négociation pour moi c'est se mettre d'accord, c'est vraiment euh, négocier pour la paix, euh, pour le bien-être des, des hommes. Euh, alors je pense euh, premièrement au marché et à l'économie. Je pense aussi euh, très facilement euh, au petit marché dans les, dans les villes, euh. essayer d'avoir les produits moins chers et les trucs du style. Je veux d'abord penser euh, à négocier. Euh pas des, des, des contrats ou euh, et après ce qui me vient à l'esprit c'est euh, la négociation en cas de conflit, euh, de, de guerre euh, et essayer de négocier euh, ouais, plutôt que de faire de la guerre euh, et de, de choisir la voie pacifique. La négociation peut se retrouver aussi au niveau social et pas uniquement au niveau politique. On peut retrouver ça dans les domaines euh, privés, euh, publics, au niveau des entreprises. Une négociation c'est aussi l'art de pouvoir euh, on certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire avant la négociation avec la personne. Quand j'entends les négociations, j'entends les négociations gouvernementales et tout ce qui va avec. Je pense que dans la vie, on est toujours amené à, à négocier, que ce soit au travail ou même dans un cadre un peu plus privé, avec sa famille ou ses amis. Et donc oui, on est amené à négocier un peu partout, dans tous les jours si je peux dire. On partage des idées, chacun disent ce qu'ils pensent et puis il y a des arguments pour, des arguments contre et à partir de là, ils essaient de trouver un terrain d'entente, ça pourrait être entre les parents, euh, ça peut être avec des amis, euh, ça peut être pour le travail, ça euh, ça peut c'est un peu pour tout en fait dans la vie de tous les jours, on l'utilise tous. C'est une question fort générale, je crois que la négociation est tous les jours, à tout moment et dans toutes les circonstances de la vie, on doit négocier avec les personnes avec lesquelles on vit, on doit négocier au guichet. Lorsqu'on se présente dans une administration, on doit négocier en affaires avec un client ou avec un fournisseur, avec la banque ou avec un assureur. Donc la négociation est omniprésente. C'est un sujet crucial.